L'apprenti, regarde, c'est ma copine Pacler, la sorcière. Et lui, tu vois, c'est un client comme on en voit souvent. Il a besoin d'une potion pour faire pousser les cheveux. Vas-y, récite la recette. Tu t'en rappelles, j'espère Oui, oui, oui. Potion du poil au caillou. Pour 10 unités de potions, mélangez dans un récipient 3 unités de bave de limace et 2 dixièmes de jus de moustache de chat noir. Et le reste en eau. Oups oh, Problème Tu es sûr de ta recette euh, Je vais vérifier sur le grimoire des potions. On ne sait jamais. Ah hein sur le grimoire, c'est écrit en écriture décimale, pas en écriture fractionnaire. Ah oui, c'est grâce à Stevie, le héros de la Confédération de sorcellerie. Stevie, euh, vous voulez dire Stévin de Bruges, le mathématicien Oui, Stévin de Bruges. Au 16e siècle, il a constaté que les commerçants avaient bien du mal à calculer avec les fractions décimales. Alors il a inventé une nouvelle façon de les écrire Ça ne changeait rien au nombre Sauf que c'est une écriture beaucoup plus simple C'est juste une convention C'est grâce à Stéphane de Bruges Que l'écriture décimale est née Et qu'on l'utilise encore aujourd'hui ah Pour la recette, je crois que j'ai oublié un ingrédient Je recommence D'abord, 3 unités de bave de limace, puis 2 dixièmes de jus de moustache de chat noir. La fraction décimale 2 dixièmes est égale au nombre décimal 0,2, qui se lit 0 unité et 2 dixièmes La virgule sépare la partie entière et la partie décimale Et ne pas oublier 4 centièmes de l'arme de licorne La fraction décimale 4 centièmes est égale au nombre décimal 0,04 Qui se lit 0 unité et 4 centièmes Et c'est comme ça que depuis l'écriture décimale et grâce aux recettes correctement inscrites dans les grimoires les sorciers ont des clients heureux Tiens, bonjour Paclair. Qu'est-ce que tu nous prépares comme potion magique aujourd'hui Je crois que c'est une potion pour faire des feux d'artifice. Alors, Paclair, tu ne sais plus comment faire. C'est l'écriture décimale qui te gêne. Peut-être que Paclair a du mal à s'adapter à cette nouvelle façon d'écrire les quantités. Dans les anciens grimoires, elles étaient écrites en fractions. À l'école de sorcellerie, on a appris avec un tableau. Oh, ça m'a drôlement aidé. Eh oui. Bonne idée Essayons avec le tableau. Okay. Pas clair, on ne peut pas toujours utiliser la magie. Utiliser son cerveau, c'est bien aussi. Reprenons. Pour aider Pas clair, on peut décomposer le nombre en fractions décimales... Pour la corne de licorne, 3,2, c'est 3 unités et 2 dixièmes. La partie entière, c'est ce qu'il y a avant la virgule, donc 3. La partie décimale, c'est ce qu'il y a après la virgule, donc 2. Et après, il n'y a plus qu'à utiliser le tableau. Pour les pétales de fleurs d'or, 14,65, c'est 14 unités, 6 dixièmes et 5 centièmes. Et après on inscrit les chiffres dans le tableau. Ça fait 14, une dizaine et 4 unités. Ensuite, le premier chiffre à droite de la virgule indique les dixièmes, donc 6 dixièmes. Le deuxième chiffre à droite de la virgule indique les centièmes, donc 5 centièmes. Et enfin, on peut écrire la décomposition en fraction décimale. Et pour la chauve-souris, 26 unités et 7 dixièmes. Depuis qu'elle a appris à remplir le tableau, Paclaire a tout compris aux potions magiques. Elle a même décidé de changer de nom. Elle s'appelle maintenant... Très Claire Voilà à quoi servait la potion, finalement. Au feu d'artifice pour fêter son nouveau nom <rire> Bonjour, pas clair. Oh, Tu as l'air bien occupé Tu testes une nouvelle potion magique On l'a étudiée, celle-là, à l'école des sorciers C'est la recette de l'arc-en-ciel Ah oh, zut Tu as vu l'apprenti C'est en écriture fractionnaire Tu peux changer ça, pas clair Merci, c'est plus facile à lire en écriture décimale, je trouve Allons-y Verser dans le chaudron dix unités de perlimpinpin. Trois unités de rouge, un dixième de bleu et 4 dixièmes de jaune. La dizaine de perlimpinpin, c'est fait. Ensuite, les trois unités de rouge... C'est pratique, le ruban coupé en dix parties égales pour compter un dixième. Voilà pour le dixième de bleu. Et maintenant, quatre dixièmes de jaune. Bel arc-en-ciel, Paclaire. Ta recette est parfaite Mais on pourrait l'inscrire dans un tableau, pour bien se rappeler. Perlin-Pimpin, dix unités. Une dizaine, quoi Rouge, 3 unités Bleu, 1 dixième J'écris 1 dans la colonne des dixièmes Et le 0 dans la colonne unité. Ça fait 0,1 Et je termine la recette Jaune, 4 dixièmes 0,4 unités C'est tout bon oh là là Qu'est-ce que ça va donner J'espère que pas clair sait ce qu'elle fait dans un autre genre. C'est pas mal non plus comme arc-en-ciel. <rire> tu sais quoi, l'apprenti Aujourd'hui, pas clair Prépare une potion très spéciale qui guérit tout Une fondue au chocolat Miam Une tablette de chocolat noir J'espère juste qu'elle ne va pas y ajouter des pattes d'araignée ou de la bave de crapaud Tu as raison, on va surveiller les ingrédients Il faut ajouter d'autres sortes de chocolat à la fondue Ben. Le chocolat blanc, je, je n'aime pas ça. Est-ce qu'elle en met beaucoup 0,02. Il y en a peu, regarde. Deux chiffres après la virgule. C'est deux centièmes de tablette de chocolat. Tu ne sentiras pas le goût. Est-ce qu'il y en a plus ou moins que du chocolat perlimpinpin goût noisette 0,008. Alors il y a encore moins de chocolat perlimpinpin que de chocolat blanc. Sa quantité s'écrit trois chiffres après la virgule. Oui, ce sont des millièmes de chocolat perlimpinpin goût noisette. En fait, il y a principalement du chocolat noir dans cette recette. Regarde Un centième est obtenu en partageant une unité en 100 parts égales. On peut aussi faire un centième avec un dixième qu'on partage en dix parts égales. Oui, je sais Il faut dix centièmes pour faire un dixième. Et il faut cent centièmes pour faire une unité. Et pour la recette, il faut deux centièmes de tablette en chocolat blanc. Et pour faire un millième, il faut partager un centième en dix parts égales. Il faut 10 millièmes pour faire un centième, et il faut 1000 millièmes pour faire une unité. Et pour la recette, il faut 8 millièmes de chocolat perlimpinpin goût noisette. Oui. Pendant que Pacler fait fondre les chocolats, nous, on va ranger toutes les quantités d'ingrédients dans un tableau. Une tablette de chocolat noir, deux centièmes de tablette de chocolat blanc. 8 millièmes de tablette de chocolat perlimpin, pain goût noisette. Bien, c'est prêt. On peut tremper des fruits et des guimauves. Oh non, j'avais oublié. Pas clair, c'est fondu au chocolat, elle l'est fait au poireau. Oh. Alors, l'apprenti, es-tu prêt pour apprendre la recette la plus célèbre de l'histoire de la sorcellerie Oui Je suis prêt et impatient de savoir fabriquer les balais volants. Oh, ça a l'air très compliqué. Il faut beaucoup de précision et un ingrédient très rare. La sorcière Paclair est en train de l'appeler avec un sifflet ultrason. Mais c'est quoi ce truc On dirait une chauve-souris, pas chauve C'est exactement ça Une chauve-souris chevelue Et l'ingrédient très rare et indispensable pour les balais volants, c'est justement ses cheveux Il en faut plusieurs Couper à une longueur très précise Regarde le grimoire et dis-nous les longueurs clair va les couper et... Mettre dans un chaudron chauffé à feu doux un cheveu de chauve-souris de trois unités. Puis un cheveu de une unité et 5 dixièmes de long. Hey, mais comment on fait Il n'y a pas de repère pour les dixièmes sur la ligne. On découpe une unité en dix parties égales pour écrire les dixièmes. Et on place le 1 et 5 dixièmes sur la ligne. Ah oui, ah oui. Et pour la suite, il faut ajouter un cheveu de 20 dixièmes de long... Euh... 20 dixièmes, c'est deux Oui, deux C'est vrai qu'on peut écrire un même nombre de différentes façons. Maintenant, on doit remuer quatre fois avec un manche à balai, sans balai... Et enfin, ajouter un cheveu coupé à une unité, deux dixièmes et trois centièmes. Et... Mais il n'y a pas de repère pour les centièmes pas de panique On découpe un dixième en dix parties égales pour écrire les graduations des centièmes. Et c'est réglé On peut toujours créer des graduations plus petites. Et voilà Un jeune balai volant tout prêt à l'emploi. Vas-y, clair Le balai volant est prêt Il n'y a plus qu'à le chevaucher je crois qu'il faudra quand même prévoir une petite période de dressage. C'est fougueux un jeune ballet. Ah,